Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel. La pleine lune qui va se réaliser donc dans notre ciel à partir de. C'est le jeudi 28 janvier 2021. Voilà, cette pleine lune, elle est, elle est assez aiguë, elle est assez particulière, faut qu'on rentre dans le détail. Donc, déjà, où elle se situe Vite fait vite fait pour que je re replace toujours le contexte, deux, trois bases comme ça, puis à la fin je vous ferai, après on va parler de la pleine lune, et puis à la fin je vous parlerai de la lune justement parce qu'on a tous, au moment de notre naissance, la lune placée à un endroit ou à un autre, et en fonction de, de l'endroit où est placée cette, cette, cette, la lune, hein, elle donne une couleur toute particulière, et c'est une couleur super importante parce que c'est là-dessus qu'on est tous construits, quand on connaît vraiment, vraiment bien les gens, on accède il y a l'ascendant, l'image qu'on donne, l'objectif c'est soleil, et puis la lune c'est quand on vit avec l'autre en fait, la lune c'est comme on est tout au fond c'est toujours intéressant la lune, donc je vous ferai un rapide petit tour de toutes les lunes comme ça, comme mnémotechnique, parce que j'aime bien faire ce genre de truc, voilà c'est dit alors, pleine lune on a dit, elle se réalise entre le, le soleil, donc d'un côté va être à 9 degrés euh, du verso et en face le, le, le, la lune va être à 9 degrés du lion c'est une opposition de pleine lune, nous on est au milieu, on regarde les deux côtés ça crée donc une sorte de, allez Tension dans le ciel, n'ayons pas peur des mots, une sorte de, de, de crispation entre les deux, comme toutes les pleines lunes, une fois par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe Elle va... Euh réveiller un tas de planètes qui sont actuellement dans la zone. Qu'est-ce qu'il y a comme planète dans la zone Il y en a plein. Après, je vous dis pour qui c'est pas bon, pour qui c'est bon, etc. On va faire le tour. Euh, mais mécaniquement, juste comprendre le principe. Vous avez euh, dans le ciel cette pleine Lune qui réactive des planètes qui sont déjà en présence. Il y a, elle colle avec Jupiter, qui est à 9 degrés des verso aussi. Elle n'est pas loin de Saturne, qui est à 5 degrés du verso Et elle réveille un double carré, donc euh, ce qu'on appelle une demi-opposition. Après, je vous en mets plus à des trucs techniques. Euh, avec Mars, le le, le rentre dedans, et Uranus, la nouveauté des déclencheurs. Donc, elle est un petit peu aiguë, il faut être, faut être lucide, hein. il y a des énergies nouvelles qui sont en train d'émerger, c'est toujours des, ce qu'on appelle des transits relais, des choses qui font avancer, qui sont des déclencheurs. Alors, avec un peu de chance, c'est des prises de conscience, on peut toujours espérer que la réflexion collective aille dans le bon sens, et puis comme ça, en verso, c'est plutôt novateur, c'est plutôt vers les ouvertures, c'est pas les fermetures, c'est vraiment le truc nouveau. L'approche globale, on peut espérer qu'il y ait une sorte de philosophie d'ensemble qui, qui nous éclaire, qui, qui nous fasse du bien tous. Voilà pour le contexte planétaire. Allez, on parle de moins possible de planète maintenant. Pour qui, qui cela prend en pleine poire Pour commencer, à qui va-t-il va faire un petit peu attention avec cette pleine lune, donc je vous le rappelle du jeudi 28 janvier euh, mes versos, ceux qui sont bordeurs, premier, deuxième décan, faites gaffe quand même, hein, même si c'est votre anniversaire, c'est bon, hein, il y a Jupiter dans le coin qui est très très très positif, mais le ciel est un tout petit peu électrique, ceux qui sont bordure, euh, premier, deuxième décan verso. Et puis, alors, Beaucoup plus important encore, faites très attention. Bordure premier et deuxième décan du Lion, bordure premier et deuxième décan du Scorpion et du Taureau. Vous quatre, hein, surtout euh, limite premier et deuxième décan euh, Taureau, Lion et, verso, et et Scorpion, pardon. Là, vous êtes vraiment dans la dynamique. Cette journée du jeudi, bah, on fait profil bas quoi. Hein. On rentre pas dans les tensions, on évite les rapports de force, on évite les frictions relationnelles. On y va euh, le plus doucement possible. Vous me laissez passer cette journée, mais Zen, zen, zen, relaxation, yoga, détente, vukat, voilà. En revanche, qui bénéficie de cet apport planétaire comme une poussée, une, une énergie d'une extrême fécondité extrêmement positive, qui va en bénéficier mes versos, vous avez cette possibilité. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Il y a en même temps une conjonction, donc on regarde le ciel, il y a les deux dans le même axe, entre Soleil, principe de lumière, d'autorité, d'énergie, et Jupiter, la planète de la chance, la bonne étoile, Jupiter, qui est collée, collée Soleil. J'adore les configurations Soleil-Jupiter, on les appelle techniquement les configurations Soleil-Jevienne, Soleil-Jupiter, soleil -jupiter, voilà, c'est un truc magnifique, magnifique, hein, qui va donner le ton pour l'année à mes versos, et. et... C'est magnifique quand Jupiter est dans la zone quelque part, parce que ça ouvre, c'est du positif, du positif, du positif, c'est tout ce qu'on aime. C'est un truc à connaître. Or, ce soleil Jupiter conjoint, il va être extrêmement positif, extrêmement porteur en matière d'état d'esprit, d'énergie, etc. Pour qui Il y en a quand même quatre qui sont super gâtés. Il y a ceux qui sont à 120 degrés, donc il y a mes versos, vous êtes gagnants globalement, mes versos, mes euh, balances, mes gémeaux, verso, balance, gémeaux, top, top, topissime, et puis tous ceux qui sont à 60 degrés, il y en a deux, il y a mes sagittaires et mes béliers, la pêche, voilà, vous cinq, vous cinq, globalement, cette pleine lune, elle est, elle est davantage une dynamique porteuse qu'une dynamique qui vous bloque, il faut être Très clair sur l'état d'esprit global de cette pleine lune, Salut jupiter dans le ciel, j'adore. Voilà. Il euh, y a aussi, euh, bien évidemment, des aspects qui se cristallisent un peu. Donc, on est dans une phase là où... où plus on est zen, plus on lâche prise, plus on prend du recul, plus on raisonne avec philosophie. Il y a Mercure en verso dans l'air en même temps, c'est plutôt pas mal. Euh, Mercure, l'intelligence, je vous ai fait un truc la semaine le, sur l'horoscope, là, si ça vous intéresse. Euh, Vénus est en fin capricorne, donc donne un petit coup de douceur à mes, à mes signes de terre. Hein, excellent sur le plan euh, tactile pour mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. C'est une consolation, voilà. c'est bon à prendre, Vénus. On est plutôt dans des dynamiques où, ça, où on fait en sorte que ça se passe bien sur le plan émotionnel, amoureux, affectif. Et puis il y a ça, hein. il y a surtout ces carrés-là qui rêvent et qui sont un peu angulaires. Vous risquez d'en entendre parler. Il y en a qui sont un peu anxiogènes par nature, mais moi je panique pas parce qu'on est tellement dans dynamique collective. Que, après, l'état d'esprit de chacun intervient et plus on est positif et constructif et puis plus ça passe comme une lettre à la poste. On évite surtout les, tout ce qui est friction, tout ce qui est prise de position tranchée. C'est surtout ça qui m'intéresse, qu faut éviter. Voilà, c'est dit. Je vous avais promis, euh, je vous en ai parlé, je vous avais fait un petit tour sur les mercures, oh, C'est des petits trucs d'astro qui sont euh, que j'aime bien partager. Pff, de toute façon, euh, il y en a qui gardent leur qui, qui font de la rétention d'information. Je trouve ça ballot parce que finalement, ils apprennent plein de trucs dans la vie et puis ils gardent, ils gardent. Moi, j'aime bien communiquer. Comme ça, on apprend tous ensemble. Et puis l'idée surtout, c'est que plus on, on fait monter le niveau collectif, plus on a des trucs à se raconter. Bref où est-ce que je voulais en venir Je vais vous faire un petit tour sur la Lune, j'ai eu vraiment des demandes là-dessus euh, on le sait, je vous le refais vite fait quand on, on, quand on découvre quelqu'un on découvre un caractère on découvre l'ascendant de quelqu'un c'est vraiment ce qu'on a construit pour vivre avec les autres et puis quand on, est, qu on connaît quelqu'un un peu mieux on découvre ce qu'on appelle le signe solaire le signe solaire de l'horoscope, la condition solaire qui nous donne un indice assez marqué sur quel est l'objectif conscient dans la vie après quoi on court dans la vie euh, de manière complètement lucide et consciente et puis quand on connaît quelqu'un très bien, quand on vit avec avec, ou qu'on bosse avec euh, au quotidien ou très fréquemment, quand on est proche on découvre où est la lune la lune de l'autre, la lune de l'autre c'est extrêmement important, c'est aussi important que les deux premiers en fait, et je vais vous faire un petit tour, quand la lune, pour info allez je me lance sur mon truc, quand la lune est en bélier, ça donne des tempéraments qui au quotidien ont une pêche une pêche, une énergie, mais ne tiennent pas en place hein. c'est des, des piles électriques sur pied ça, ça dépote, c'est très efficace, rapide, et puis parfois un peu impatient mais ça bouge, lune en taureau, maîtrise de Qu'est-ce que c'est une maîtrise de la lune C'est un endroit. Où la lune est très très belle. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de douceur, de délicatesse, le goût des bonnes choses, l'amour du calme, de la paix, de l'harmonie. C'est ça, ça. Faut pas, faut pas que ça soit rapide. Faut pas qu'il y ait de pression. C'est des profils qui adorent calmer, apaiser. Les lunes en Gémeaux, c'est mes clowns, mes... mes éternels ados avec qui on s'ennuie jamais, avec un mental qui phosphore à 200 à l'heure, qu'on besoin de bouger, de sortir, de voir des têtes, des gens, etc., d'échanger. Et puis ils rentrent à la maison, ils ont plein de trucs à raconter. Euh, c'est Extrême richesse, l'une en Gémeaux, ont vraiment aucun risque de s'ennuyer quand on d'ennui quand on vient qu'une Lune Gémeaux. Les Lunes Cancer, là où la Lune est la plus belle, la plus puissante en Cancer. Ça donne des parents euh, poules extrêmement euh, protecteurs, euh, extraordinairement câlins, bienveillants pour les proches. Euh, c'est très, très, très, très, très belle. Je les adore, les lunes en cancer. Voilà, c'est dit. Les lunes en lion, je, je trouve il y, y a une autorité naturelle, c'est la lune en lion. Il euh, y a une époque, il y avait beaucoup de personnes qui étaient euh, mises en lumière des, dans le spectacle, sur les planches. Il euh, y, y a une sorte de capacité avec la lune en lion à viser une sorte de reconnaissance, une autorité. C'est un enjeu important. La lune, lorsqu'elle est en vie, au moment de la naissance, ça donne des profils qui adorent être organisés au quotidien, leurs petits rituels, leurs habitudes, tout est propre, tout est bien rangé, tout est au cordeau, c'est tout à fait adorable. mais lune en balance, c'est ce que j'appelle les compagnons exquis. Les compagnons exquis, c'est ceux qui prennent en compte le désir de l'autre, qui disent mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi, me dis ma lune balance et, et, et avec l'arrière-plan de dire mais si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est des mamours à vivre, je vous donne le truc, hein, c'est vraiment des mamours. Les lunes scorpions, lune scorpion c'est les Intuitive, la lune euh, au feeling, la lune qui sent, avec un radar exceptionnel. Euh, parfois un peu anxiété avec la lune scorpion, mais, mais la précision de l'observation, de l'analyse, elle est formidablement efficace, redoutable de lucidité. Mais lune sagittaire, sagittaire c'est simple hein, dans, ma, dans mon esprit, c'est Indiana Jones, il a son sac qui est dans l'entrée, il y a son pote qui l'appelle du musée du Caire, il a à peine raccroché le téléphone, qu'il a déjà pris la, la valise, hop, il bouge. Hein. Lune sagittaire, faut il faut qu'il y ait de la mobilité et du mouvement. Mais l'une capricorne. Mais l'une capricorne, les émotions sont souvent retenues. On conserve, on garde, on a du mal à lâcher. Mais en revanche, au niveau fiabilité, conscience professionnelle, ce sont des perles rares. Mais lune qu'est-ce qu'il y a avec mal lune Mal lune c'est le besoin d'indépendance, le besoin de, de voir des gens très différents, le, cette sorte d'esprit ouvert par essence, par nature, un, un instinct attiré par la nouveauté, et puis euh, besoin de liberté tout simplement. Hein. Très intéressant sur le plan humain, beaucoup d'amis en général. Et enfin, mais lune poisson, mais Mère Teresa, les cœurs grands comme ça, ceux qui fonctionnent dans l'empathie, dans le ressenti, à la fois une sorte d'intuition, de bienveillance, de besoin d'être utile, de gentillesse. C'est magnifique, les lunes poissons, sur le plan humain. Je les adore, moi, à titre personnel. Voilà, je vous faire fait un petit tour sur les lunes. C'est longtemps que je reçois des messages, des petits commentaires là-dessus, en disant, hey, « Eh, mes lunes, et mes lunes, et les lunes ?» Il y a des trucs pour le calculer. J'avais fait un, un, un machin sur elle pour le calculer en automatique. Euh, on, ça marche à 99%. Sinon, on va sur AstroTem, c'est un, un site gratuit. Je n'ai rien à voir avec eux, mais, mais, mais je leur fais de la pub, parce que leurs calculs sont bons. C'est aussi bête que ça. Donc, quand quelqu'un fait un truc bien, il faut le dire, hein, y a pas, on est tous gagnants. Euh, voilà, euh, on calcule où est la Lune, si vous connaissez où est la Lune, c'est un cran supplémentaire dans ce qu'on voit ensemble, et puis ça permet de cibler au niveau de l'humeur euh, comment on fonctionne dans tel ou tel contexte, c'est très très intéressant. Euh, voilà, merci, merci, merci, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, ah, c'est clair que ça me fait plaisir, pour vos partages, enfin, toutes les bonnes énergies, quoi, hein et puis on se dit à très vite.